Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce spécial Wrestle Rock Podcast sur l'une des légendes vivantes de la lutte professionnelle, Abdullah The Butcher. Je suis Benoît Lafarrière, a.k.a. Stradaben. Je suis en co-animation avec mon grand ami de toujours, Jonathan Drapeau. Comment vas-tu, Joe? Ça va bien, mon ben, alright? Ouais, ça va très bien, très bien. Écoutez, euh, pendant cinq décennies, euh, ce lutteur-là nous a fait frémir, nous a fait vibrer, nous a fait arracher nos cordes vocales <rire> à crier après lui. Il était bon pour se faire euh, C'était un euh, spécialiste des bains de sang qu'on pourra parler tout à l'heure et qui est euh, nul autre que Abdullah Deboucher. Mon nom est Jonathan Drapeau. Euh, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, l'émission spéciale sur Abdullah. Et euh, on est disponible sur euh, Apple Music, euh, Apple Podcasts, euh, Facebook, euh, YouTube et tous les bons euh, streamings. Je vous invite d'ailleurs à écouter notre euh, émission spéciale sur Pierre-Carl Oui, ouais, la fameuse entrevue qu'on a faite, euh, il nous parle de son ascension avec les Quebecers. Jusqu'à son succès dans le circuit indépendant nord-américain euh, aujourd'hui. Exactement. Donc, euh, c'est un rendez-vous. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, pendant, euh, comme je disais, cinq décennies dans la lutte, et la lutte dans plusieurs fédérations comme la All Japan Pro Wrestling, la Big Japan Pro Wrestling, Big Time Wrestling, l'ancêtre la, la, de la NWA, dans le fond. Oh, oui. Et puis, il euh, ben, a fait les fédérations de lutte... Euh, euh, lutte internationale, la Stampede Wrestling. Il a lutté partout, en fait, c'était... Les territoires star, Des stars. L'attraction spéciale. Des années 60-70 jusqu'à la fin des années 70. Donc, bien connu que le personnage Abdullah de Butcher soit annoncé du Soudan. Tu pourrais même nous dire d'où est-ce qu'il vient exactement, mon ami Ben. Oui, c'est sûr qu'il est annoncé comme un gros, un gros arabe du Soudan qui va te euh, parcer le front avec sa fourchette. Mais en réalité, oui, euh, un, son vrai nom Il s'appelle Larry Shreve dans la vraie vie. Yes. Euh, il est né le 11 janvier 1941 à ouais, euh, Windsor en Ontario donc c'est ce il fait 81 80... ans 81 ans d'ailleurs on voulait l'avoir en entrevue à distance mais euh, les problèmes euh, problèmes de santé ouais. font en sorte que c'est un peu plus difficile le problème avec là, une hanche puis il y a affaire de gaufre de mie mais ouais c'est ça il y a affaire de hein. euh, donc voilà euh, donc plusieurs disent que si Butcher a des grosses cicatrices dans le front c'est à force de se blinder. Euh, effectivement et si son adversaire frappe son front, ça saigne automatiquement. Dans le fond, il a tellement joué avec, c'est comme un bobo que tu, tu grattes un peu puis ça finit. Il y en a beaucoup salir. qui disent que sa cicatrice est tellement grosse qu'il pourrait mettre des jetons de casino dedans. C'est une Et anecdote. j'avais vu là. une vidéo qui était capable de mettre un 2$. Ça ah pire. ben, un jeton, c'est plus gros qu'un 2$. <rire> ben, je pense que oui. Ben oui, ben oui, ben oui. En fait, sa cicatrice, à remplit tout le temps. Yes, plus toi, ça ouvre puis ça ben, rampe. Moi, je m'étais fait dire qu'une de ses cicatrices, c'était Jacques Rougeau, le père, qui y avait fait. Ah, ça se peut pas bien. Ouais. Parce que c'était un dur de dur. Ça peut être Bruce Brody, tout. Euh, D'ailleurs, euh, là, j'ouvre une petite parenthèse, parce que moi, j'aime bien faire des petites parenthèses. Bon, oui. Mais, euh, lors d'une entrevue réalisée récemment d'Abdollah De Butcher, dans euh, le podcast de Chris Jericho, c'est que euh, les trois hommes les plus, euh, plus stiffs, ben pas les plus stiffs mais les plus euh, badass que tu veux pas affronter dans la vraie vie, à l'époque, c'était Maurice Vachon, Vachon. Anne Schmitt et euh, Jean Crougeot, le père. Donc... Euh, il y a des rumeurs qui disent que ça serait euh, Jean Crougeau le père, euh, Anne Schmidt. Anne Schmidt, ben, puis probablement Maurice Vachon qui l'aurait ouvert. Tu sais, euh. Donc euh, voilà. Puis durant ses promos, euh, le gros Abdoula, c'est un gars qui est plutôt avare, froid dans, dans ses promos. Exact. C'est pas, pas le genre d'un gars qui va parler. C'est une espèce d'Ivan Drago un peu dans Rocky IV. T'sais, il, t'sais, sa femme, elle parle toujours à sa place, Drago, mais lui, c'est ses managers qui parlent à sa place. Oui. Comme Eddie Critchman, <rire> Gary Hart. Euh, Grand Wizard, J.J. Dillon, Damian Kane, Larry Sharp, Hugo Savinovich, pour ne nommer que ceux-là. Oui, il y a eu des paxins aussi. Oh, oui, bien il sûr. Euh, il est mort récemment, il y a eu des paxins, ouais, ouais, un an alors, ou deux. C'est euh. ça. Euh, en 1958, à l'âge de 17 ans, avec un gabarit de 6 pieds de 300 livres, dans le fond... Euh, il a, euh, il a euh, attiré l'attention du père de Gino Brito, euh, le promoteur Jack Britton. Ouais, N.W.A. Detroit, si je ne m'abuse. Hein? Ouais, c'est ça. Puis, euh, dans le fond, il n'a toutefois pas débuté euh, sous le nom de Abdul the Butcher. Il s'est fait connaître auparavant sur le nom euh, de Courroie euh, euh, Jiu-Jitsu, euh, euh, ou mieux connu sur Black Wizard, Pussycat Parkins... Et, euh, Cependant, son personnage de Gros Butcher euh, du Soudan fut créé lors d'un affrontement face à Gino Brito. Euh, il s'est distingué comme l'un des briseurs de règles les plus craints du monde lorsqu'il a cassé une chaise sur la tête de Brito et qu'il fut très violent avec ce dernier pendant le match. Abdullah de Butcher était donc né. À partir de cette période, mesdames et messieurs. Yes, the Mad from the Sudan. Sudanese Mad of Hardcore. Oui, ouais, c'était assez. Tu euh... la fameuse revue que je t'avais amenée, c'est les 10 lutteurs les plus craints. Ouais, oui, il, il, il était là. Il était dans le top ben, 10. Ben. Roosevelt Brody et, était là-dedans. Dans tout ce que vous allez voir sur Internet, chers auditeurs, où euh, on parle de lutteurs craints dans un arène, Abdullah the butcher y figure. Donc, euh, il faut préciser que le match Abdullah, euh, se sont presque toujours transformés en match sanglants. Je dirais qu'à peu près à 90% ah, de ses combats, c'est toujours euh, pas mal euh, du sang. Euh, comme prise de finition, Abdullah de Butcher avait euh, le fameux elbow drop. Sandalise McClaver. Ouais. Yes. Et puis, euh, euh, il avait sa fameuse fourchette. Tu te souviens-tu hein? Il sortait sa fameuse fourchette. C'est toi, c'était un pic à glace. C'est toi, c'était un pic à glace. Euh, il prenait tout ce qui lui passait par la main. Oui, tout ce qui était tranchant. Euh, le défunt Eddie Creechman lui passait un objet euh, concernant un point américain. D'ailleurs, on pourrait parler euh, qu'il a été champion. Oui, plus tard dans le texte, euh, c'est mentionné. C'est euh, WCCW, là, puis, il me oui, semble. Yes, bon, euh, on va en reparler. C'est une Vas-y, mon ami. Là, on voici certains moments marquants de la carrière de Larry Shreve, a.k.a. Abdullah The Butcher. Euh, le 23 octobre 1967, victoire du championnat par équipe canadien dans la NWA All-Star Wrestling. De Vancouver avec Dr. Jerry Graham face à John et Carlos Tolo, les frères Tolo dans le Yes. Fond. Ensuite de ça, tu sais, de 1969 à 1972, il connaît une grosse rivalité à la IWA, la International Wrestling Association de Montréal, nommée notamment contre Johnny Rougeau, l'oncle de Jacques oh, Raymond. Oui, oh, le regretté de Johnny Rougeau. Euh, le regretté à Ivan Croft. Dans cette fédération montréalaise, il a gagné le championnat poids lourd international à, quatre, à trois reprises, c'est ça, hein? Ouais, c'est ben, tu sais qui était marqué dans, dans, ça, dans les notes qu'on a prises. Euh, dans les années 70 et 80, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de certains... Euh, ah, ah, ah, ah. Il a laissé sa trace de gars sanguinaire, en tout cas, il a laissé sa marque. Euh, particulièrement à la Stampede Wrestling de, euh, de Stu Hart, le père ouais. de Brett et Owen, qui était promoteur euh, à l'époque... Euh, à la Stampede Wrestling de Calgary, avec des rivaux comme euh, Dave Rule, Billy Robinson, Jerry Christie, Sweet Daddy, Siki euh, pour ne nommer que ceux-là. Yes. Puis, euh, juste J'ouvre une petite parenthèse, Ben, tu sais, Stuart, là, je ne sais pas si tu savais, mais c'était comme familial, hein, sa mère, sa, pas sa mère, mais sa femme, ouais. elle s'occupait de la comptabilité, puis lui, euh, s'occupait de faire des... Euh, oui, on en a euh, parlé dans la euh, biographie de One Oui, ouais. s'occupait de faire de, des événements, puis tout ça, puis je pense que c'était genre régulier, là. je pense qu'elle avait pratiquement toutes les semaines à Calgary, là, euh, au Stampede. Dans ben, le C'était c'était l'Utte internationale de l'Ouest canadien, Oui, Oui, exactement, c'est ça, exactement. Dans ce territoire, albertain, il a gagné le championnat canadien de la N.W.A. ainsi que six titres nord-américains des poids euh, au début des années, des années euh, 70. En, 19... en juin 1972, il bat Ernie Ladd pour remporter le championnat N.W.F. Euh, (National Wrestling Federation), euh, le regretté Big Cat Ernie Ladd. Dans le fond, c'est lui qui a introduit euh, Junkyard Dog au Hall of Fame euh, vrai, en 2004. Vrai. Dans la moitié des années 70. Euh, il a souvent lutté à la Big Time Wrestling de Détroit avec The Sheik comme principal rival. Oh oui, le Shake, c'est... Euh, oui, ouais, si... j'ai vu plusieurs combats. Le Shake, c'est long qu'à sa bout, si est bon. Oui, ou c'est dans... Il faut pas, Famille, pas se mêler avec Shake Ali, c'est pas, non, pas non, le même. Non, mais... non c'est vraiment pas le même. Dans le territoire du soleil levant, c'est-à-dire au Japon, oh, oui. euh, il y a eu des rivalités qui, sont, euh, qui se sont passées à l'histoire. Euh, dans le fond, il y a lutté contre euh, Giant Baba. Ah, euh, ben oui, Giant Baba, John la grosse légende. Antonio Inoki, euh, des légendes vivantes. Et... Hardcore, dans le fond, euh, tu te souviens de Terry Funk aussi? Oui, puis Terry fait... Funk a déjà mentionné que ça faisait partie de ses trois meilleurs combats à lutté contre Abdullah. Puis euh, d'ailleurs, euh, Terry Funk, euh, chers amis, il souffre de démence, le pauvre. On oui. en avait déjà parlé dans un oh, podcast, oh, oui, ouais. le septième, je crois, c'est le sept, huitième. Yes. Ensuite de ça, de, de, dans son passage à la lutte internationale, ben, il a connu de nombreuses rivalités, dont euh, notre, euh, notre ami Dino Bravo, euh, le Cali. Les Rougeaux, Gino Brito, Steve Strong, Joe Leduc, euh, Karim Mohamed, euh, Maurice Bachon, Ricky Martel, Ricky Martel ben oui, ben oui. et euh, plusieurs autres. En 86, okay, en 86, il a fait le saut à WCCW, où il bat The Great Kabuki. Pour le titre Texas Brass Knuckles, parce ben, c'est ça Brass Knuckles, c'est l'affaire de Point ouais, américain. c'est ça, exactement. Ah, ça, ça devait être violent. C'était pas du funk, là, je suis pas ah, sûr. Non, c'était vraiment pas du funk. Puis dans le fond, euh, à la fin des années 70, Et années, années 80, 80 ouais. Il a lutté à porto Rico à la WWC, la World Wrestling Council, qu'on a parlé dans l'émission spéciale sur Bruce Brody. Exactement. Et puis, euh, dans ce territoire, ses précieux matchs euh, sont été contre Carlos Colon, euh, Bruzo Brody, qu'on a parlé juste avant. Et puis André Le Géant. Un match été, mémorable. Euh, oui, oui, oui. Puis de mémoire aussi, je pense qu'il avait affronté le Uganda Giant aussi, euh, la Wrestling Council. Mais je ne suis pas certain, je dis peut-être oh, le euh, le, Kamala, euh, le gros Kamala. Il doit affronter Hercules Ayala aussi, oh, oui, le gros nom euh, portoricain. ricain yes, euh, À la WCW, euh, le moment probablement le plus marquant d'Abdullah de Butcher. Tu t'en rappelles, Joe? C'était Halloween oui. avec 91. Oui, dans un match par, euh, en cage où il euh, y avait euh, Cactus Jack. Oui. Il y avait lui. Abdullah The Butcher, ouais. euh, il y avait Big Von Vader, ouais. euh, de mémoire il y avait les Steiner Brothers, puis il y avait Razor Amon, aka The Diamond Stud, qui s'appelait comme ça à l'époque. Une petite mésaventure, c'est quand Cassius Jack l'a électrocuté accidentellement, là, tu vois le gros Butcher avec la grosse ben batte en fait, cool. pour gagner le combat, c'est ça qu'il fallait faire, il fallait électrocuter ton adversaire. C'est particulier parce que euh, Abdullah, euh, vu que c'était une grosse star, puis qu'il n'avait pas perdu beaucoup de combats, ben, il ne voulait pas perdre de 1 un, deux, trois. Okay, c'est une dans... idée qui avait amené, à un moment donné, euh, au promoteur de l'époque. Euh, de mémoire, je me suis un peu le promoteur de l'époque, la WCW, mais ce n'était pas genre Eric Bishop. Non, non, non, c'était... un euh... autre avant. Euh... Ah, ça, ça c'est pas Bill Watts? Ouais, je pense ben c'est... La... non, mais on fait un erratum mais au pire. <coughs> Ok. Donc, euh, ça, c'est match c'est la Chamber of Horrors. Là. Yes. En 1993, il a rejoint la SUW, et il a fait une feud avec Kevin Sullivan, Terry Funk et Stan Henson. On le coupe-tu vu qu'il a lui. Ok. À noter que ICW Bloodfest, en 1993, s'est déroulé en deux parties. Les deux premiers, euh, les premiers et deux octobre que Butcher a lutté dans les deux parties. Il faut aussi noter, à cette époque, que la WWE c'était la Eastern Championship Wrestling, territoire oh, NWA. C'était pas Paul Lehman, le exactement. le Honner. Euh, ensuite de ça, lors du pay-per-view euh, Heroes of Wrestling, en 1999, tu sais, qu'on avait écouté ensemble, là, euh, il avait affronté One Man Gang aussi. Un match hardcore, oui. Hein. Yes, euh, il a aussi fait une apparition, une brève apparition, en 2002 à Ring of Honor. Euh, dans le fond, où il faisait équipe avec Homma puis il était contre le Carnage Crew qui était composé de Dan Maff puis l'autre là, le gros là... c'était Tommy que Vito? Non, c'était Dan Maff ça Il semble qu'il y a un rosé dans un petit pinch là. Ah, ça se peut, c'est votre Denis de, Vito. Mis ouais, de oui, Vito. Oui, oui, ça se peut. De mémoire, c'est supposé, c'est Donc, euh, on pourrait parler aussi de la controverse impliquant Abdullah de Butcher, mon ami. Ouais, wow, je vais débuter. Euh, en saignant abondamment, Abdullah, vous savez, n'êtes pas sans savoir que, que, comme on a dit tantôt, que c'était le genre de gars qui s'épicellait le sang beaucoup. Là, euh, lors de ses combats, Abdullah a contracté, malheureusement, le virus de l'hépatite C. En tout cas, ça a été dit, sur ses réseaux sociaux. Ah, ouais. Et fort probablement dans les années 80, il fut accusé d'avoir donné ce virus à des adversaires alors qu'il se savait lui-même atteint du virus. Yes. Et puis, il y a la légende de WWE, Jimmy, euh, superstar Jimmy Graham. Billy Graham. Fond, Billy Graham, Jimmy Graham. <rire> ça, ça serait Ce serait bon, par exemple, Jimmy Graham, comme <rire> ah, nom de l'uteur. Euh, il y aurait aussi, euh, dans le fond, euh, le contracté virus. Le, le, le virus contracté du... Euh, L'hépatite C. L'hépatite C. En 1985, dans un match euh, puis euh, contre Abdullah de Boucher, bien sûr. Et puis, euh, en 2002, il, il aurait subi un, une urgence, une greffe de foie. C'est ce qu'on... Ah, oh, tu qu n'as pas greffé le foie, tu meurs. là. Exactement. Et puis, il faut ajouter aussi que euh, Graham n'était pas euh, du tout en accord avec l'effet qu'Abdullah soit intronisé au temps de la renommée de la, de la WWE en euh, 2011. Même que Billy Graham, celui qui a battu Sammartino après huit ans de titre, il aurait demandé à la WWE d'être retiré de ce Panthéon car il ne veut pas être associé de près ou de loin avec un lutteur qui a mis en péril la vie et la santé de ses adversaires, mesdames et messieurs. D'ailleurs, euh, on pourrait faire une petite parenthèse. Le oui. luta canadien... Euh, euh, euh, bon ami, si on peut dire, Annabelle uh, Devin-Nicholson, de la donc, Great North Wrestling en Ontario, euh, qui a déclaré avoir contracté euh, l'hépatite C suite à un combat face à euh, Abdullah De Butcher, euh, euh, ce qui lui aurait euh, finalement euh, euh, fait perdre un contrat à la WWE. Oui, il a fait un try-out, puis avec euh, les, tests, les tests, ils se sont rendus compte qu'il y avait l'hépatite C, puis ils n'ont voulu euh, le faire signer euh, officiellement. Puis, euh, il aurait demandé 2,1 millions de dollars en. Euh, Dommage et intérêt là, à Abdullah de Butcher, suite à tout ça. Parce que là, il faut préciser que dans une vidéo à un moment donné, ça, ça a sûrement été dit en cours, là, dans une vidéo de l'un de leurs matchs, on voit clairement qu'Abdoula, lui, avait tendance à, à se blader de même, là, puis après ça, à blader son adversaire. Fait, du méchant sang qui se mélange avec. Euh, ouais, ouais. C'est ça. Euh, il s'est blader le fond lui-même et ensuite blader le fond de Nicholson avec son sang infecté sur la lame. Le 3 juin 2014, le tribunal ontarien a statué en faveur de Nicholson et a ordonné à Shreve de payer ses 2,3 millions de dollars. 2,3 millions. De dollars. Ben, tout coupe Une couple de millions, là, malade, en dommages et intérêts. Heureusement, en 2013, Nicholson a, a guéri de ce virus euh, avec un traitement expérimental. Tu sais, sur InfoLite, il montrait, là, oui, euh, ouais. il buvait un affaire, puis il disait qu'il fallait travaille 60 heures semaine pour se payer ça, oui, c'est malade. Donc, euh, en 2007, le WWE et Jack Pacific ont sorti une figurine d'Abdullah euh, The de Butcher, de Classic. Ah, oh, la classique Superstar, ben oui. C'est une -ce que vous pouvez avoir euh, sur eBay ou Amazon, ces choses-là. Il fut aussi intronisé, comme on a dit dans le fond, euh, au World of Fame de la WWE en 2011 par euh, la légende vivante Terry Funk. Euh, dans, lors du, euh, du week-end de Wrestlemania euh, 27 oui, au Georgia Dome, euh, l'ancien yes. stade des Falcons Atlanta, dans le fond. Exact, exact. Puis, euh, pour terminer, dans le fond, euh, ben, le lutteur Drew Onyx, euh, sous un autre personnage, à l'occasion, euh, il interprète celui de Soa Amin, qui est, euh, nul autre que dans, le, dans la storyline, le fils euh, du gros boucher du Soudan, Abdullah The Butcher. Yes! Alors, j'espère que ça vous a appré... vous avez apprécié cette belle émission sur Abdullah The Butcher, que vous avez pu euh, apprendre différentes anecdotes, euh, histoires, euh, saillants euh, sur Abdullah The Butcher. Merci, mon ben, ben, Ça que, me fait euh, plaisir, je... euh, toujours un plaisir. Mon nom est Jonathan Drapeau. Euh, vous aviez écouté le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale sur Abdullah The Butcher. Euh... J'étais avec mon euh, collègue... Euh à Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradaden, le Mais... seul est unique. Ah oui, exactement. N'hésitez pas de faire un thumbs up si vous avez apprécié. N'hésitez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, YouTube, peu importe. Alouette! Alouette. Euh, si vous avez apprécié, mettez-le dans les commentaires. Oui. Et euh, éventuellement, nous allons bientôt nous retrouver pour un éventuel Wrestle Rock Podcast. Soyez des nôtres, mesdames et messieurs. L'action ne manquera pas. Au revoir!